Voici Monsieur Pi. Monsieur Pi est un chercheur. Il a publié des articles dans des revues scientifiques. À chaque fois, un identifiant pérenne objet a été attribué automatiquement à ces articles, le plus souvent un DOI ou un Handle. Le PID objet, pour les publications et données de recherche, identifie de manière univoque la ressource et y donne accès de manière stable sur le long terme. Monsieur Pi dépose ses articles dans les archives ouvertes HAL et Archive. Comme ces articles ont déjà été publiés, les mêmes PID sont mentionnés. Il dépose ensuite ses données dans un entrepôt. Un identifiant pérenne objet est donc attribué automatiquement à ces données. Il peut s'agir d'un DOI, d'un Handle ou d'un EPIC. Monsieur Pi aimerait que son travail soit plus visible. Pour se faire connaître, il décide de s'inscrire sur les réseaux sociaux scientifiques comme ResearchGate et Academia. Un PID auteur lui est automatiquement attribué lors de son inscription. Le PID auteur ou contributeur permet d'identifier de manière fiable les auteurs. Il existe aussi des PID pour les institutions. Les archives ouvertes AL et Archive proposent aux auteurs de créer leur PID idéal et Archive Author ID pour associer plus efficacement ses productions à son nom. Monsieur Pi crée donc ses identifiants idéal et Archive Author ID. Oui, l'identifiant pérenne auteur ORCHID a justement été créé pour répondre à ce besoin. Cela intéresse Monsieur Pi qui décide de créer son identifiant Orchid. Oui, plusieurs systèmes d'identification établissent des corrélations automatiques entre les différents identifiants. C'est le cas du service AutoUpdate mis en place par Orchid, Crossref et DataSite. Ainsi, lorsqu'un DOI est attribué à un nouvel article ou à de nouvelles données de M. Pi, son profil Orchid est automatiquement complété. M. Pi est satisfait Grâce au PID, ces productions scientifiques sont désormais bien identifiées et bien visibles. Elles sont non seulement bien reliées entre elles, mais aussi bien reliées à lui.